Dans la direction Kranolimanski, les tirs d'artillerie du groupe de forces centre ont infligé une défaite aux unités de la 95e brigade d'assaut aéroportée dans la zone de la colonie de Novgorovka, république populaire de Luhansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à 40 militaires, 4 véhicules blindés de combat et 3 véhicules. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations offensives actives du groupe de forces sud, plus de 70 militaires ukrainiens, un char, un véhicule de combat d'infanterie, deux camionnettes, deux véhicules de combat gradés MLRS, un obus ID-30 et un radar de contre-batterie fut détruit en une journée fabriquée aux USA TPQ-50. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhy, des unités du groupe de force Vostok, poursuivant des opérations offensives réussies, ont pris des lignes plus avantageuses et ont infligé des dégâts de feu aux unités de la première brigade de chars des forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie du Gledar de la République populaire de Donetsk ainsi que la 102e brigade de défense territoriale dans la zone de la colonie Uspenovka, région de Zaporozhye. Les pertes au total des forces armées ukrainiennes dans ces zones par jour se sont élevées à 25 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, un obusier des 20, deux obusiers des 30 et une monture d'artillerie automotrice Yuzdika. Dans la direction de Kherson, dans le cadre d'un combat de contre-batterie, une monture d'artillerie automotrice Yuzdika et un dépôt de munitions d'artillerie ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle tactique. Les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 73e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 138 districts. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Novodarovka, dans la région de Zaporozhye. Toujours au cours de la journée, deux véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Kolomiechika et Kromineya de la République populaire de Luhansk et quatre roquettes des systèmes de lance-roquettes multiplimars et ouragan dans les zones des colonies de Konstantinovka, Nikolskoa, Blagovichenka de la République populaire de Donetsk et Rudoliobimovka de la région de Zaporozhye. En outre, deux missiles anti-radar de fabrication américaine ont été interceptés dans les zones des colonies de Proltarka et Vinogradovo dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 381 avions, 205 hélicoptères, 2.982 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, 7.679 chars et autres véhicules blindés de combat, 997 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3.962 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8.226 unités de véhicules militaires spéciaux.